Je me dis un gros bonjour, un gros bonsoir à chaque monde qui prend le temps de voice ça. Et je dis en premier, octobre 2022. Et les 6h50, les m'a fait font ça du matin. Et ils me voice ça pour me parler. Je vais toucher deux, trois points. Parce que je ne vais pas faire voice ça longue, Je vais toucher deux, trois points. Premièrement, je me fait voir ça pour me parler avec deux trois journalistes qui a proposé gros analyse politique qui a fait série de l'analyse tête-chat et puis il y a un peu de païsien et ou même et peu de l'attendu et il y a un journaliste qui connaît qui a contribué dans le pays à l'état de l'élan bon m'a dit Fidel Castro si m'a c'était un avocat, pas vrai. Mais est-ce que c'est dans le tribunal Il qu'il a plaidé cause, peuple cubain, qui fait aujourd'hui un kiba salaire Non. Fidel Castro est ton avocat. Fidel Castro est ton bourgeois. OK Parce que la famille est gens en pile de groupe. Il est ton avocat, il est ton bourgeois. Mais pour le dégoût du système, pesé sur ceux qui est gagné en kiba, les âmes l'étaient et aujourd'hui, nous prenons ça, nous zombifions à travers micro qui nous met nous. Nous le peuple là, parce que même micro qui nous met nous, c'est avec micro ça nous fait la nous. C'est avec micro ça nous fait toute richesse Parce que nous comme journalistes, qui des chèques dans la police, et c'est même la police ça aujourd'hui là qui pas les matériel qui n'a a plein. C'est même la police ça nous causons un paquet de policiers par là dans l'encore, nan fè menti sou yo c'est même la police ça nous détruit on pa ka jwenn gason ki te ka konsine itil peyi a jodi a nou hypocrite an pile les m ap tande nou ka pale ka fè des analyste chat mwen plep ayisyen aprann konnen pou yo pran destin yo an men pran destin nou an men parce que e pa gen moun ka vinn fè anyen pou nou nègwè nou nou nou ap tande chak matin nek nou n ap tande chak aprèmidi nek nou n ap tande chak swa yo gon kote yo gon boss yo gon patron yo gon moun nan système nan k ap bay ou l'argent et puis gros l'argent encore ça veut dire même si gaz la même si galon gaz la 2500 dollars gen journaliste là k ap ka metel nan machine yo c'est peut-être ça jodi a ouais a propose bien k ap vinn propose plein a cause pa gaz mais nous même ki nan cité soleil nous-mêmes qui en bas nous-mêmes qui dans la saline, nous-mêmes qui dans Belé, nous-mêmes qui dans Simonpélé, nous-mêmes qui dans village de Dieu, nous-mêmes qui dans Grand Ravine, nous-mêmes qui dans quartier populaire nous-mêmes qui dans jalousie dans bristou dans Petionville, nous-mêmes qui souffrent en pile nous nos papillons qu'achètent ils, mais aux zombies c'est nous, aux complexes nous, à même là ils n'ont pas qu'à manger, les papilles ils pas qu'à manger. Il pas prévolter parce qu'il le pas a mangé et puis le grand complexe. Le, il préfère bah il mentit. Il sous bluff. Moi même bah mon cap vécu sous bluff. Moi même. Bah mon cap vécu sous bluff. les bac elle fait mal, m'a prévolter, m'a brumé. Ok? Ouais, Monsieur a fait mentir, fait puis le forer à pas. Limite nous menera rapport jusqu'à ce que. Moi perdis job ben qui c'était police nationale d'ailleurs. J'aime toujours répéter le job moins moins pire maintenant vime. Jusqu'à ce que me perdis le et puis ouais je vous dis on prend une décision, moi-même, moi dis bon, ma gourme contre nous. Et comme ça la vie bah elle a fait mal ma gourme, parce que même comprend le système, non, même comprend le pays. Là première que j'ai essayé de ne pas shooter sous Genève, la première que j'ai essayé de ne pas battre pour créer assez force révolutionnaire Genève en famille alliée, main une main toute. Mais quand on groupe les babjemen main, quand ce groupe ça pas trop déranger Mais nous-mêmes l'a dérange nous parce que qu'on fait bataille pays, nous-mêmes. La bat pour le fond nous, la pour le detui nous, parce que j'ai n'ex a ou kale, a ou ekle, n'ex a kote ou Et destin se pa ou, nan ou la nan ou petit ou, parce que peuple a pris la rue, pas le politicien, mais rue. peuple a pris la rue pour l'afficher. ok? peuple a pris la rue pour, okay? pour la misère qu'il a là. J'ai dit, comme pas un journaliste enquêteur en Haïti, en mais si c'est un journaliste qui a mené une enquête en Haïti, nous avons regardé pour nous, pendant que nous avons pris un mouet pour faire gaz, alors le si groupe journaliste journalistes qui a pris un mouille il faut que nous descendions dans la Cité Soleil, la nous avons côté nous stocker toute quantité de gaz na descente fod dimanche al gade kote nou stocke tout quantité gaz saw al gade ki eta moun sa yo ap dormi al gade kote moun sa yo ap faire besoin kote moun sa yo ap toilette nou j'aime al gade sa yo nou j'aime al gade sa yo jodi a swaizan so nou journaliste mais même le peuple la konnen la vie est 50 50 et les entré le école supérieure de photonique d'Haïti dans l'année 2000 bon professeur qui te répéter ça la vie c'est 50 50 on moun de bien avant, on de bien, bien moun nan tout on moun est vagabond li avant, ou vagabond avec tout OK dans la maçonnerie c'est le noir et le blanc le pavé mosaïque OK me fait bien me fait mal me fait bien me fait mal même moun ka fait bien pa gen moun ki méchant net pa gen moun ki bon moun net ça va dépendre qui s'en fait on est chargé l'argent dans le pays on équipe, on t'y groupe, nous chargez l'argent dans le pays. Nous prenons toutes les richesses du pays. Nous fermons Asko. Nous fermes Minotri d'Haïti, Nous fermes Simon d'Aïti. E -E nous les Teleko. Nous prenons toutes les institutions. Tout le monde est ensemble de faire plus de 30 000 personnes travaillent. Nous voyons plus de 30 000 personnes dans le chômage. Jodian, nous prenons toutes les institutions. Nous remettons un petit groupe. Dans complicité avec Tchoule Boujoyou, esclave talent esclave domestique. Et puis nous oublions des champs. Nous oublions les cité soleil. Nous oublions la saline. Nous qui classe. de la Nous les la classe. Nous oublions les de Nous les Nous oublions les de la classe. Nous oublions N'oubliez pas, nous craquons nous le nous pays. Et puis je dis à un groupe de garçon gars, ils tête ensemble. Et que nous disons, nous faisons politique. Et que nous faisons politique la politique avec ZAM. Je connais que les journalistes ne pas nous parler gang gang gang. même me focus sur ça même parce que ça ne va pas faire de choses ni, chose, ni Ça ne va pas faire de choses ni chose, parce que nous avons une notion de gang. En Haïti, par contre, dans le pays, ça n'est pas gang. Gang dans la presse. Gang dans la police. Gang dans l'église. Gang tout côté nos pays n'ont pas des gangs nos journalistes restent au guin cobou la police a payé au chaque après-midi ou premier micro et puis quoi faire mentir sur un garçon quoi faire mentir sur une femme quoi des série de, de mons qui caillent sur le pays a ou faire mentir sur toute qualité mons ne va ganguer et va voler pas qu'ils aient fait un centour mais mannequin jamais non parce que où ils utilisent mes coraux comme amour pour faire pou mentir pour tuer mons et va me baguer encore une fois, on peut pas mais ma grand monde nous, quand on peut nous avons misé, nous revendiquer. Pas qu'il aucun journaliste qui a vu, nous parce nous avons misé, nous avons misé, nous a misé, nous avons misé, nous avons misé, à manger. Ça mettre 22 000 dollars journalistes misé, misé, la misé, ça veut dire peuple a grand monde sur nous. Pas tant de monde. Pas tant de monde. Nous-mêmes, nous faisons ou tout. bataille pays, peuple. seulement. Mais si on pense des micro-lourds, il y il y a des Il y a Il y a Il y a analyse Il y les gars, ils sont bloqués. gaz ils ne peuvent pas conditionner la vie. ne pas la la la ne pas pas ne pas Ouais, comme si la PD dit, et eh, contre le matériel, c'est ça, contre le si, matériel, la police est là pour a vu la police faire massacre le quartier populaire. Et je dis tout à di la po, police, songez ce quartier populaire où nous sortis Songez ce que font les policiers qui font effort, qui ki quittent le quartier populaire, qui soit alloués en caille, en l'aide d'Elma, en l'aide de Pétionville. Ils n'ont pas un pile. Songez ce que font les policiers sont sortis. Vous comprenez, mais un pile, nous, parfois c'est job bourgeois ne fait parce qu'il mm. y a pas toute police les policiers qui honnêtes et qui plus police est honnête crédible que ça que pas bon l'institution qui me devient 14 ans dan, dan. mm. là dans le Congo ne charge n'est crédible là dedans chargé police est qui honnête là dedans mais c'est pas qui est pas qui est mon capital mettez nous devant des monsieur pensez à famille nous pensez à madame nous pensez à petite nous et toujours dit nous toujours nous c'est idée monde depuis c'est yo nous eux qui a parlé pour nous qu'on essaye d'intéresser yo série idée monde là soit 600 organisations de droit à zik, doua, moun, qui détruisent la police là, qui mène la police là la, côté la, so de l'argent, et pour essayer de sortir de ces mounts, so qui viennent proposer, parler bien pour les policiers. Mais ces policiers, ressaisissons-nous, ressaisissons-nous, quittez le peuple à manifester, quittez le peuple à passer, colère, frustration, misère, parce que nous-mêmes, nous-mêmes tout, revendication, ça a pour nous là-bas. Bon. Nous-mêmes tout, nous ne pouvons pas nous capter, gazana, prilebral, vinyéa. Si vous avez des dans de sécurité. a au micro. les ils nous finissons jamais quoi. Et puis les fins d'ingolé là dans le commun, n'avons fait moune quoi ces bandits, gang, ceci. En tout cas, pas ici. Après, des c'est nous en main. Jambe soit dix là, et je disais et puis et puis premier octobre. Excusez-moi, je disais est puis premier octobre 2022. Et nous-mêmes, nos forces révolutionnaires, jeunes, enfants, familles, allemands, allemandes, toujours derrière barricad nous. Et nous consacquons pas rien pour nous. Donc nous qui sentons ce qui parait pour nous et nous-mêmes tous nous parapet sentons cela nous parais pour sentons cela et n'a pas affronté sentons cela et voilà ça n'a pas demandé peuple là corée nous parce que nous-mêmes n'a pas corée peuple là bataille c'est qu'a fait Josiah son mariage peuple là avec force révolutionnaire genève famille alliée main ou main toute liée peuple pas qu'a fait bataille ça pour tout même genre nous mêmes le oui, nous pas qu'a fait bataille ça ensemble on met tête nous ensemble non seulement pour nous jeter Henri et là nous fin Ariel henri pour nous tout capoter tout système senti sous système gompi, système pesé sous c'est ça OK prendez-ce nous en main pas faire battre en camper en goumé en écrit histoire ensemble et que pour nous garder comment nous capable changer condition la vie nous merci en pile mon cap parlé avec Jimmy chérise barbecue